Thank you. Stranger. And you tell Bonsoir Adorateur, bonsoir Adoratrice, ce soir le Seigneur est en train de vous dire de lui remettre toutes vos inquiétudes, le Seigneur est en train de vous, de vous dire de tout abandonné à ses pieds, il est en train de vous dire qu'il est là, qu'il se tient à vos côtés. Il est là, pourquoi avez-vous peur, pourquoi êtes-vous effrayé, pourquoi êtes-vous dans l'inquiétude La peur ne vient pas de lui, l'inquiétude ne vient pas de lui. Il est là, même dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec vous. Ses anges, il, va, il envoie ses anges pour s'occuper de vous. Vous devez demeurer dans la confiance, garder les yeux fixés sur lui et il est celui qui, euh, qui, qui s'occupe de ceux qui lui font confiance. Il est fidèle avec ceux qui lui font confiance. Il est celui qui délivre nos pieds du filet de l'oiseleur. Il est notre lumière, il est notre forteresse, il est notre berger et avec lui nous ne manquerons jamais. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit, soit le Seigneur pour sa fidélité. Et nous élevons son nom, ce soir il nous a donné son nom, son précieux nom, son nom magnifique. Alléluia, Proclaim No other name Could be so high This holy name says with my heart Hallelujah You gave me your name Your wonderful name I know your name Your lovely name You gave me your name Your wonderful name I know your name Your lovely name Hallelujah Hallelujah pour le nom de Yeshua Creation, my ma protection, ma you are, protection, protection, my heart is pure and protection, ma protection, ma protection, ma protection, Oh, le nom de Yeshua, you gave me your name, your wonderful name.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 your wonderful name, I know your name, your lovely name, you give me your name, sweet name, Yeshua, name of God, you're giving me your name, lovely name. Alléluia, merci pour le nom de Yeshua, le précieux nom de Yeshua. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de la situation que tu es en train de traverser maintenant. Il est au-dessus de la maladie. Il est au-dessus de tout ce qui peut te déranger, tout ce qui peut t'empêcher d'avancer. Il est au-dessus, au-dessus de tous les problèmes que tu peux avoir au travail, au-dessus de tous les problèmes que tu peux avoir dans ton ministère, le nom de Yeshua, le nom de Yeshua est puissant, le nom de Yeshua est beau, le nom de Yeshua est élevé Alléluia, chante Alléluia pour le nom de Yeshua, ce nom puissant ce nom qui te donne la victoire, ce nom qui te fait marcher sur les lieux élevés ce nom qui te fait asseoir à la table des rois ce nom puissant le nom de Yeshua Seigneur nous te disons merci pour ce nom ce nom qui nous a délivrés, ce nom qui nous a rachetés, ce nom Seigneur ô oh Dieu tu es notre époux et aujourd'hui nous trouvons normal de porter ton nom Seigneur tu as effacé notre nom de jeune fille Seigneur et tu nous as donné ton nom et nous sommes fiers de porter ton nom nous sommes fiers ô oh Seigneur d'être appelé par ton nom. Oh merci pour ton nom Yeshua. Merci pour ton nom Yeshua. Oh Yeshua. Louange, louange, louange à toi Seigneur. Alléluia, Alléluia. Ce soir, je veux vous parler de Yeshua. Je veux vous parler de Yeshua, celui qui nous a sauvés. Alléluia, Alléluia louange à toi Seigneur louange à toi Yeshua ton nom qui sauve Seigneur nous voulons parler de ton nom ce soir nous voulons parler de ta personne ce soir Alléluia. Toi qui es dans des difficultés ce soir ça fait un moment que tu es en train de de déambuler dans ton dans l'obscurité ça fait un moment que tu es en train de tourner en rond ça fait un moment que que tu te bats et que tu ne vois pas la solution peut-être que tu te poses la question de savoir pourquoi tout cela t'arrive tu te poses la question de savoir ce que tu as fait Pourquoi tu es toujours dans cette situation pourquoi est-ce que tu ne vois pas le bout du tunnel quel est le péché que tu as commis sache ce soir que si tu as donné ta vie à Yeshua si tu es l'enfant de Dieu sache ce soir que Yeshua ne te condamne pas Romains 8 Verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Machiah Yeshua, qui marchent non seulement la, selon la chair, mais selon l'esprit. Au contraire, Yeshua nous a réconciliés avec le Père. 2 Corinthiens 5, 18. Or, toutes choses viennent d'Elohim, lui qui nous a réconciliés avec lui-même par le moyen de Yeshua machia et qui nous a donné le service de la réconciliation. Alléluia. Merci Yeshua pour la réconciliation avec le Père. Gloire, gloire à toi Seigneur. Yeshua est mort pour que nous ne mourions pas. Hébreu 4, verset 9 Mais celui qui a été rendu pour un peu de temps inférieur aux anges, Yeshua, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Afin que la grâce d'Élohim, que par la grâce d'Élohim, il goûta la mort pour tout le monde. Cette mort, il l'a vécu pour toi. Cette mort, il l'a vécu pour moi. Cette mort, c'était pour que nous ayons la vie, la vie éternelle. Il a préféré mourir à ta place. Il a préféré mourir à ma place pour que nous soyons en vie, pour que nous puissions jouir de sa vie éternelle. Yeshua nous a lavé de toute malédiction et de tout péché. 1 Corinthiens 6, 11 Et c'est là que vous étiez, mais vous avez été lavés mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés par le nom du Seigneur Yeshua et par l'Esprit de notre Elohim. Yeshua s'est donné, il a donné sa vie, il est mort pour nous à notre place. Mais ce soir reçoit la bonne nouvelle parce que Yeshua est ressuscité il est vivant Apocalypse 1, 5 et de la part de Yeshua Amashia le témoin fidèle le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre à celui qui nous a aimés et qui nous a lavé de nos péchés dans son sang Yeshua est ressuscité il est le premier né d'entre les morts et tout cela parce qu'il voulait te donner la victoire parce que Yeshua est victorieux Philippiens 2 10 à 11 Afin qu'au nom de Yeshua fléchissent tous genoux des êtres célestes et terrestres et de ceux qui demeurent dans le monde souterrain et que toute langue confesse que Yeshua Amashia est Seigneur à la gloire d'Elohim le Père Alléluia Célébrons sa victoire qui aujourd'hui est notre victoire. Merci Yeshua pour la victoire. Merci Yeshua parce que tu nous fais marcher dans la gloire du Père. Merci parce que tous genou fléchissent lorsqu'on prononce ton nom et toute langue confesse que tu es Seigneur. Merci parce que tu partages cette gloire avec nous. Tu partages cette victoire avec nous. Merci Yeshua. Aujourd'hui, Yeshua est garant de l'alliance, de la nouvelle alliance parce que nous ne sommes plus sous la loi. Aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. Hébreu 7, 22 Par cela même, Yeshua est devenu le garant d'une alliance plus excellente. En effet, la grâce est meilleure que la loi. La grâce, est la vie. La loi, c'est la mort. Merci Yeshua pour la grâce, pour cette abondante grâce. Et Yeshua vit en nous. Comme Paul disait, « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Dans 1 Jean 4,15, il est dit, « Quiconque confessera que Yeshua est le fils d'Élohim, Elohim demeure en lui, et lui en Elohim. » Est-ce que tu as fait ce pas-là Est-ce que tu t'es mis devant Yeshua pour lui remettre ta vie, pour lui remettre ta destinée est-ce que tu as choisi de te laisser guider par Lui Est-ce que tu as choisi de marcher par la foi, de ne regarder qu'à Lui Est-ce que tu as choisi de ne plus suivre tes propres désirs, mais de suivre les plans que Yeshua a pour toi Si tu l'as fait, eh bien tu as hérité de cette alliance. Si tu l'as fait, Yeshua vit en toi et toi en lui et parce que tu as fait ce pas parce que tu as décidé de lui remettre ta vie parce que tu as décidé de te laisser diriger par lui tu as décidé d'être son représentant ici bas Yeshua t'a béni il t'a élu « Il t'a adopté comme un enfant de Dieu et il t'a accordé sa grâce. » Éphésiens 1, 3 à 5 « Béni soit l'Élohim et le Père de notre Seigneur Yeshua à Machia, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Machia, selon qui nous a élus en Lui avant la fondation du monde. » afin que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans l'amour, nous ayons prédestiné à l'adoption pour lui-même par le moyen de Yéhoshua à Machia, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire, de sa grâce, par laquelle il nous a rendus gracieux en son bien-aimé. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Nous n'avons plus besoin de demander quoi que ce soit. Nous avons tout. Christ, lorsqu'il est ressuscité, lorsqu'il lorsqu était à la croix, a dit que tout était accompli. Aujourd'hui, tout est fait, nous n'avons plus rien à demander, mais simplement à jouir de nos privilèges. Nous n'avons plus à courir après les impositions des mains, les, les, les, les, les soi-disant onctions. Nous n'avons plus à redemander à chaque fois le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, nous l'avons déjà. Nous avons tous les dons spirituels, nous avons les talents, les, nous avons toutes les grâces que le, que le Seigneur voulait nous accorder, c'est à nous maintenant de fouiller en nous, de faire ressortir ce qui nous a été donné et de l'utiliser. Notre prière quotidienne devrait être de, de demander au Seigneur de nous révéler ce que nous avons, de nous révéler l'identité que nous avons en Christ et ne plus à, à continuer à courir après des soi-disant hommes de Dieu qui nous promettent monts et merveilles, alors que nous avons déjà tout. Yeshua s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. 2 Corinthiens 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce que notre Seigneur Yeshua Amashia, qui étant riche, s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous deveniez riche. Yeshua nous a donné la guérison. Nous voyons dans Matthieu 8, 3. Et Yeshua, étendant la main, nous toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Et à l'instant même, sa lèpre fut purifiée. Si tu es malade aujourd'hui, Yeshua te dit, « Je le veux, Sois pur, sois guéri. Lève-toi, prends ton lit et marche. Débarrasse-toi de ce que tu appelles ta maladie. Ce n'est pas ta maladie. Dieu ne t'a jamais donné de maladie. Ça ne t'appartient pas. Débarrasse-toi de cela. Yeshua t'a donné la santé divine. Alléluia, merci Seigneur pour la santé. Tu as des pensées obscures, tu as des inquiétudes. Sache que Yeshua est celui qui sonde le cœur des gens. Il sonde le cœur, il sonde les reins. Il connaît toutes choses. Il connaît toutes tes pensées. Matthieu 9, 4 Mais Yeshua, connaissant leurs pensées, dit « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans votre cœur ?» Sache que Yeshua sait exactement ce que tu ressens. Il est passé par là. Il a vécu toutes ces choses à la croix. Et même avant la croix, lorsqu'il était dans le, dans le jardin de Yasmana, il a subi la terreur, il a, il a subi l'abandon, il a subi toutes ces choses que tu connais aujourd'hui, la solitude, il connaît tes pensées. Yeshua est celui qui te fortifie et ne permet pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Timothée 1,12 et je rends grâce à celui qui m'a fortifié à Yeshua à Machia, notre Seigneur de ce qui m'a jugé fidèle en m'établissant dans le service s'il t'a donné des plans s'il t'a donné un ministère s'il a permis qu'aujourd'hui tu sois éprouvé c'est parce qu'il connaît tes limites. Il ne permettra pas que tu tombes. Et même si tu tombais, cette fois le juste tombe, et cette fois il se relève. Il ne te laissera pas par terre. Yeshua est fidèle. Il sait exactement quels sont les plans qu'il a pour toi. Pape, dans toutes ces tribulations toutes ces épreuves, tous ces moments difficiles que tu es en train de traverser, il est là à côté de toi. Il est là pour te soutenir. Il est là pour te montrer la voie. Il a dit que les eaux ne te submergeraient pas et que même si tu traversais dans le feu, tes vêtements ne seraient pas brûlés. Il l'a dit et croit que ce qu'il dit, ce qu'il dit, il l'exécute. Alléluia. Merci Seigneur pour ta fidélité. Il t'a donné un ministère et aujourd'hui, tu n'as plus de force pour avancer. Tu as des difficultés dans ton couple, tu ne sais plus où donner de la tête, tu as fait tout ce que tu pouvais, mais rien n'avance. Dans tes études, tu passes ton temps, tu passes des nuits blanches, tu veux étudier, tu n'arrives pas, tu n'as plus d'énergie, quel que soit le problème que tu rencontres aujourd'hui. Aujourd'hui, Yeshua te fortifie. Il est notre force, il est notre salut, il est notre rocher, il est notre libérateur, il est notre forteresse. Yeshua est tout pour nous. Tout ce qui te manque, Yeshua te le donne Alléluia Ce soir Je veux prier pour toi Qui n'a plus de force Au nom de Yeshua Reçois la force Reçois la force Reçois la force divine <t 'en> Il est celui qui renouvelle les forces. Il renouvelle tes forces comme celle de l'aigle. Reçois un souffle nouveau. Reçois une espérance nouvelle. La victoire est au bout du tunnel. Oh Yeshua, invoque le nom de Yeshua. Si tu veux partager le souci que tu as, tu peux le mettre en commentaire sur la plateforme. Ça c'est si tu veux le partager avec nous. Mais si tu ne tu veux le garder pour toi, au moins partage-le avec Yeshua. Il est ta solution. Il est ton secours. Alléluia. Oh, Yeshua, nous te présentons ce soir tous les frères, nous te présentons ce soir toutes les sœurs. Tu connais leurs difficultés, tu les connais mieux que quiconque. Toutes ces personnes, Seigneur, tu les connaissais avant même la fondation du monde et tu connaissais les projets que tu avais formés pour eux. Yeshua, nous invoquons ta force ce soir, Seigneur, sur ces bien-aimés et sur nous-mêmes. Moi-même, je suis concerné. J'ai besoin également, Seigneur, que tu renouvelles mes forces. Alléluia. Oh, Yeshua, merci. Merci pour ce que tu fais. Merci, Seigneur. Nous recevons, Seigneur, encore le renouvellement de nos forces. Hallelujah. Koriandara ha bakaryanda. Makaryanda ha bakaryanda. Koryanda ha olekeliandaka bakaria, keyya. Bakaryanda il y a un d'accar, y Ma ha. Alléluia. Louange à toi Yeshua. Louange à toi Yeshua. Koriyadat da y a ka. Ma Alléluia, Alléluia. Écoute le Seigneur te parler ce soir. Écoute-le te parler ce soir. Korianda, Habakarianda. Alléluia, Korianda. Mon enfant, n'aie pas peur dans la peine et les épreuves. Je suis là, près de toi. Je te suis, pas à pas. Il est là, il est là, à côté de toi. Là où tu es, dans le feu, il est avec toi. Dans la vallée, il est avec toi. Ne regarde pas en arrière. Je t'ai tiré de la poussière. Va toujours de l'avant. Un jour tu seras triomphant. Ne regarde pas derrière. Ne sois pas comme la femme de Lot qui a été figée comme une statue de sel. Mais regarde toujours en avant. Regarde en avant. Continue à aller de l'avant. Continue à garder les yeux fixés sur lui. Tu auras ta victoire. Ne te soucie pas d'où te mènera la voie. J'ai tracé le chemin par ma puissante main, comme pour le peuple d'Israël dans le désert c'est lui qui a tracé le, le, le chemin dans le désert comme lorsqu'ils ont traversé la mer rouge par sa puissante main il a ouvert la mer rouge il a tracé un chemin dans la mer et le peuple d'Israël est passé à pied sec il a traversé à pied sec et de la même manière il le fera pour toi pour l'éternité je renouvelle mes bontés en moi garde toujours la foi et dans ma gloire tu demeuras lorsque le soir arrive les pleurs la solitude et la douleur Fortifie-toi, persévère, fortifie-toi, persévère, continue, va, continue à marcher, va de l'avant, il est avec toi, il est avec toi, il est celui qui te fortifie, il est celui qui te guide, il est celui qui est à côté de toi, il est celui qui te Porte lorsque tu as besoin d'être porté. Il est celui qui te protège lorsque la pluie tombe. Il est là pour t'entourer de ses bras lorsque la tempête arrive. Fortifie-toi et persévère. Le matin vient l'allégresse. Le matin vient l'allégresse. Le matin vient l'allégresse. Lorsqu'il y a le soir, il y a forcément une, une journée. Et la journée toujours commence par le matin. Le matin, avec le matin arrive l'allégresse. La nuit ne dure jamais éternellement. La nuit a toujours une fin. Tu es peut-être dans l'obscurité maintenant, aujourd'hui. Tu es dans l'obscurité, mais sache que la lumière est au bout du tunnel. Sache qu'il y a un lendemain. Sache que le, avec le matin, l'allégresse arrive. Alléluia, Alléluia. Le matin vient l'allégresse. Le matin vient l'allégresse. Alléluia. Continue à regarder, à garder les yeux fixés sur lui. Il est le seul chemin. Il est la vérité. Il est celui qui est ton seul salut. Alléluia. Et c'est pour cela que ce soir, je t'invite à adorer le Seigneur, à élever son nom, parce que notre Dieu est puissant, parce que notre Dieu est fidèle, parce que notre Dieu est saint. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Alléluia. Alléluia.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 de tes enfants, les anges se prosternent devant ton trône de gloire éternel. Ton nom est élevé, ton nom est puissant. La nature entière danse devant ta victoire Entends nos chants d'amour jaillir de nos cœurs Avec toi pour toujours, nous sommes dans ta demeure tu es saint Oui Seigneur, tu es saint Tu es saint Tu es saint mm -hmm. Tu es saint Tu es saint Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Nous avons fait le choix de nous consacrer, de vivre pour toi, pour te vénérer. Oui, c'est notre choix. De nous consacrer, de vivre pour toi, de te vénérer. Oui, Yahweh, oui. tu es saint. Oui, Seigneur, tu es. tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Oh oui Seigneur, nous reconnaissons ta sainteté ce soir. Tu es, saint. tu, es saint. tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Oh oh Seigneur, tu es. Trois ben fois saint. tu es bon tu es puissant infiniment grand Alléluia oui Seigneur tu es Saint Les anges siègent devant toi Seigneur Ils se prosternent devant toi Seigneur et ils chantent que tu es tu es Saint toi, tu, tu saint. Tu es saint. Tu, es saint. tu, es, saint. tu es saint. Les 24 vieillards chantent que tu es. Tu es saint. Tu oui, tu es saint, trois fois saint. Oui, yeah, oui, tu es. Tu es saint, tu es Saint, tu es Saint, Seigneur. Tu es Saint-Saint. Saint, Saint, Saint, Saint, tu es. Tu es Saint. Saint. Oh, Saint, tu es Saint, tu es Saint. Saint. Saint Seigneur, tu es Saint Adonai, tu es Saint. Tu es saint, ô oh, éternel, oui Seigneur, tu es saint, tu es saint. Toi qui sièges sur le trône de gloire, oh oui Seigneur, tu es couronné de sainteté, oh éternel. Alléluia, Habakaria. Louange, louange à toi Seigneur. Koriandahabakaria. Koriandahabakaria merci pour Seigneur pour ta sainteté Seigneur merci pour ta grâce Alléluia Adonai tu es couronné de sainteté je me prostère devant ta majesté El Shaddai tu règnes pour l'éternité Tu as pour demeure Les lieux élevés Je reconnais Ta fidélité La splendeur De ta royauté Adonai, tu es couronné de sainteté. Je me prosterne devant ta majesté. Et je tu règnes pour l'éternité. Tu as pour demeure les yeux élevés, je reconnais ta fidélité, la splendeur de ta royauté. Adonai, Adonai, Adonai. Adonai. Oh, oh oh Adonai Adonai Adonai Adonai. Adonai. Tu es Adonai, notre Seigneur. Adonai. Oh, oh, oh, oh. Adonai. tu es couronné de sainteté, je me prospère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 la splendeur de ta royauté, oui Adonai, tu es couronné de majesté, Alléluia. Je me prosterne devant toi Seigneur, oh oui Seigneur devant ta majesté, oh toi Eshadaï qui règne pour l'éternité. Alléluia. Seigneur, tu vis, Seigneur, tu habites, Seigneur, dans les lieux élevés. Alléluia. Je reconnais ta fidélité, la splendeur de ta Shaw, Adonai, Adonai. Adonai. te le dire encore ce soir nous voulons te dire à quel point Seigneur, oh Dieu, tu es important pour nous, oh Adonai Alléluia personne ne peut se comparer à toi Seigneur personne, personne Seigneur tu es le seul Dieu, tu es l'unique Dieu Seigneur, Alléluia Nul n'est semblable à toi sur la terre et dans les cieux, l'une m'a aimé comme tu l'as fait à la croix et ne me déposer un acte si merveilleux, ni ne peut manifester un tel amour pour moi. Nul mieux que toi ne sait toutes mes tentations et ne m'a montré ainsi tant de patience, nul ne m'a prodigué tant de soins et d'attention. Personne ne peut briser Une telle alliance Nune n'est semblable à toi Nune n'est semblable à toi Tu as rempli ma vie De joie et d'harmonie Je vis dans ta présence de ta vie abondante je t'aime Seigneur je t'aime Seigneur oh hallelujah je t'aime chante avec moi que tu l'aimes, chante avec moi que tu l'aimes. Je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur. Je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 Je t'aime Seigneur, tu nous as aimé le premier, je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur, au roi des rois, je t'aime Seigneur, Dieu tout-puissant, je t'aime Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime, Seigneur. Oui, Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, tu es digne de recevoir toute notre adoration. Tu es digne de recevoir, Seigneur, toute notre vénération. Tu es digne, Seigneur, de recevoir toute notre gratitude. Tu es digne, Seigneur, digne, Seigneur, de prendre toute la place dans notre vie digne de prendre toute la place Seigneur dans tous les domaines de notre vie. Nous t'aimons Seigneur pour qui tu es. Nous t'aimons Seigneur pour ce que tu fais. Nous t'aimons Seigneur parce que tu nous as aimé le premier. Ton amour est incommensurable. Ton amour est grand Seigneur et tu nous aimes, tu nous aimes, tu nous aimes, tu nous aimes Seigneur. Tu nous aimes sans limite. Seigneur, nous t'aimons en retour. Nous t nous t'aimons, nous t'aimons Seigneur, nous t'aimons Seigneur, aujourd'hui nous sommes ton époux Seigneur, et nous t'aimons Seigneur parce que tu es notre époux, et nous, se, nous te disons merci Seigneur pour tout ce que tu fais, merci Seigneur, merci pour ton amour, et il est tellement bon Seigneur, tellement agréable Seigneur de, de se baigner Seigneur dans ton amour ô éternel. Alléluia, oh Yeshua Oh Yeshua, nous te disons merci, merci encore ce soir Seigneur pour tout ce que tu as fait, merci encore ce soir Seigneur pour nos familles respectives, merci Seigneur pour nos proches, merci Seigneur parce que ta fidélité n'a point de limite. Oh Seigneur, nous t'aimons, nous t'aimons de tout notre cœur, nous t'aimons Seigneur de toutes nos pensées, nous t'aimons Seigneur de tout notre, toute notre Seigneur, Et nous restons, Seigneur, focalisés sur toi. Nous gardons les yeux fixés sur toi, Seigneur, parce que tu es le seul, Seigneur, le seul, digne de recevoir toute notre attention, le seul, Seigneur, de recevoir, Seigneur, tout ce qui est dans notre cœur, Seigneur, ô oh Dieu. Oh, nous t'aimons, Seigneur, nous t'aimons, Seigneur nous t'aimons Seigneur nous t'aimons Seigneur ô oh, éternel merci pour les guérisons merci Seigneur pour les guérisons que tu, as, que tu as fait ce soir Seigneur que tu as opéré ce soir merci Seigneur pour les miracles Merci Seigneur, oh Dieu, parce que tu nous as redonné des forces, Seigneur. Merci, oh Yahweh. Merci, toi qui es infiniment grand. Merci, ô oh Éternel, toi qui es le Dieu de l'impossible. Merci, toi qui es omniprésent, Seigneur, qui est en nous, Seigneur, et qui demeure, Seigneur, jusqu'à la fin des temps en nous. Merci, Seigneur, merci, Seigneur. Nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons, Seigneur. Les mots ne suffisent pas pour dire, Seigneur, à quel point nous t'aimons, ô Éternel, mais reçois les sentiments de nos cœurs, Seigneur. Nous élevons nos cœurs à toi, Seigneur. Nous élevons nos cœurs à toi ce soir, Seigneur. Nous élevons nos cœurs à toi, Seigneur, ô Dieu. Oh, Koriakarabakarian. Merci Seigneur, merci Seigneur. Seigneur, nous savons encore que nous allons nous coucher, Seigneur, en sécurité, parce que tu seras encore là pour veiller sur nous, Seigneur. Tu seras encore là pour veiller sur nos familles, Seigneur. Tu seras là pour veiller sur nos affaires, sur, sur toutes nos entreprises, sur notre travail, sur notre scolarité, sur tout ce qui nous concerne, sur tous nos biens, Seigneur. Et tu veilles, Seigneur, sur les plans que tu tu as pour nous Seigneur, oh éternel, tu es le bon berger Seigneur, et tu ne dors point Seigneur, tu ne dors pas Seigneur au oh Dieu, oh merci Seigneur oh Dieu, merci Seigneur au oh Dieu, merci Seigneur oh Dieu, merci Papa, merci Papa, tes enfants ce soir Seigneur te disent merci, merci pour tout ce que tu fais Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom, ô Éternel. Gloire à ton Saint-Nom, ô Éternel. alléluia alléluia alléluia Gloire, gloire, gloire. Amen, amen, amen. Adorateurs et adoratrices, euh, merci d'avoir été là ce soir, d'avoir été connectés. Et... Merci également à tous ceux qui vont se connecter plus tard, merci euh, euh, merci pour euh, votre fidélité, merci de la part du Seigneur, le, le Seigneur voit les efforts que vous faites, le Seigneur voit les sacrifices que vous faites et il vous le rendra au centuple. Il est fidèle, il ne doit rien à personne. Le Seigneur n'est pas débiteur de, de quoi que ce soit. Il vous rendra tout ce que vous lui donnez, et il vous le rendra au centuple. Soyez bénis, et nous nous retrouvons demain. Passez une bonne nuit. Alléluia.